Hello mes Pixie Army, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous m'avez demandé depuis très très longtemps, puisqu'il s'agit de mon room tour. Comme vous le savez, je ne veux pas partager ma maison dans son intégralité, mais je me suis dit que ce serait intéressant quand même de filmer ma partie bibliothèque, l'endroit où je filme mes vidéos, et je vais vous en dévoiler tous les secrets. C'est parti la première chose que je dois vous montrer, c'est mon étagère Youtube que vous voyez régulièrement sur mes vidéos. Vous voyez généralement que la partie du bas quand même. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo des secrets de mon fond Youtube si jamais vous voulez voir un petit peu les évolutions puisque j'ai un petit peu changé mon fond récemment. Donc sur l'étagère du haut, comme vous pouvez le voir, il y a une funko pop du chapeauté, tout tous mes tsum tsum de chat <rire> Vous avez également ma figurine de clochette qui m'a été offerte par ma copine Wapi, que j'adore. Ma Tinkerbell euh, designer que je vous invite d'ailleurs à découvrir dans la vidéo des 1000 abonnés où je vous présentais mes objets de collection préférés. À côté, vous avez une figurine en bois avec différentes scènes de Peter Pan, le grand gesteur de clochette qui est très rare et la gym short de clochette que j'aime également beaucoup et qui est introuvable aujourd'hui. On passe à l'étagère du dessous que vous connaissez plutôt bien pour le coup, mais que j'ai changé récemment puisqu'il s'agit de l'étagère que vous voyez en permanence sur mes vidéos. Vous avez toute la partie belle et la bête qui a pas trop bougé, vous avez ensuite les Tsum Tsum que j'ai gardé exclusivement de Pixar, ma Funko de Doug et la décoration de Noël de là-haut, vous avez également le petit bouc de Cendrillon que vous pouvez découvrir dans le Hall Californien avec la chaussure d'Aurore qui vient également de Californie, la chaussure de Fée Clochette que j'ai depuis très longtemps et qui est une décoration de Noël et vous avez enfin la tasse de Jacques Gus que j'ai eu pour mes 20 ans et que j'aime énormément et juste derrière vous voyez du coup un sucre d'orge qui vient de la Winter Party du YouTube Space. Voilà donc je vous présente également mon bureau dans son intégralité et surtout petit secret que vous ne connaissez sûrement pas, voilà pourquoi est-ce que je me casse souvent la tronche dans les vidéos puisque je suis en équilibre sur ces deux tabourets Il faudrait peut-être que je pense à investir un de ces quatre dans un vrai siège, je pense que ça serait moins dangereux quand même Du bas vers le haut, avec une première partie que je trouve pas spécialement hyper intéressante. C'est la partie donc qui est tout en bas de ma bibliothèque. Et en fait, dans cette petite malle à gauche, en fait, vous avez tous les livres que je n'ai pas encore lus et que je vous montre juste ici. Juste à côté, vous avez différents livres qui sont plutôt des contes, des livres un petit peu pour enfants avec des illustrations de différents films Disney. Voilà. Juste au-dessus, nous avons donc les premiers vraiment livres de ma collection Disney, avec notamment le petit Bayonne qui m'avait été offert par Wapi lors de notre premier swap ensemble, le guide visuel ultime que je vous ai présenté dans mon premier Disney book, un art of de Blanche-Neige en français, Les Inconnus de Disney, le livre de l'exposition Disney, Le Mouvement par Nature, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, deux livres sur l'art de l'animation, le art of Aladdin, Mulan, Tarzan, l'encyclopédie des Cent ans de magie de Disney, Les Héroïnes de Disney, qui est l'un de mes livres préférés. Un livre sur Féclue le livre sur la belle et la bête que vous pouvez retrouver sur le blog le livre des vilains et un Dreamworks parce que j'ai pas réussi à le caser sur l'étagère d'à côté parce que comme vous pouvez le voir en fait sur cette étagère-ci j'ai tous mes livres qui sont non Disney Pixar donc vous avez le Dreamworks qui est juste à côté Mind, La Légende de Manolo, Dragon 1 et 2 Shrek que je vous ai présenté très récemment L'art de Blue Sky, Rio des dossiers de presse mis un peu en bordel à droite un Art of de Blue Sky en français je passe ensuite à la rangée du dessus puisque vous avez juste ici toute la partie avec les romans Disney, mes magazines qui sont en dessous Wally. -E. Malheureusement il y en a beaucoup que j'ai acheté et pas encore lu. Donc euh, bah, ils sont dans la panière et pas ici. C'est un petit Wally -E en Lego que j'apprécie beaucoup mais qui malheureusement se retrouve très facilement cassé à mon grand désarroi. Juste à côté vous avez deux nouvelles rangées. Donc vous avez ma petite pop de Judy qui m'avait été offerte par Wapi. Avec derrière les livres préférés en fait de Betty. Et à l'arrière vous avez tout un tas de romans et de livres. Puisque bah moi je double mes livres. Tout ce qui va être la partie roman pour avoir plus de place dans ma bibliothèque. Sinon tout ne rentre pas. Et juste à côté, vous avez Blanche Neige et les 7 Nains. Qui est là aussi un coffret avec des cartes postales. Et juste derrière, il y a d'autres livres de cachet. Et donc sur la partie visible, vous avez les disparus du Clair de Lune, qui est une saga que j'aime énormément. Quelques art of celui de Blanche-Neige, de la Belle au Bois Dormant, le manuel des Castors Junior. Et vous avez également quelques guides de voyage, puisque c'est une tradition chez moi. Quand je visite un endroit, j'adore acheter le guide et découvrir tous ses secrets. Voilà, donc pour commencer, dans la partie droite, en fait, vous avez les art of les plus grands de la bibliothèque, puisque c'est la plus grande étagère. Que j'ai réunie tout à droite en fait les livres sur les parcs Disneyland, comme vous pouvez voir j'en ai pas énormément, et après vous avez les grands art of donc l'art de Toy Story l'âge d'or de Walt Disney, l'art de Pocahontas de, du bossu Notre Dame derrière Belle haute couture, vous avez un livre qui vous intrigue généralement beaucoup avec marqué Once Upon a Time, donc juste devant vous avez Belle grande gesture et euh, la figurine de la rose qui était anciennement sur mon décor Youtube, et pour la petite anecdote, si la robe de Belle vous paraît bizarre, c'est parce qu'en fait je l'ai fait tomber et en fait je l'ai recollée à l'envers, donc en fait elle devrait tenir normalement sa robe, mais non. Sur le côté vous avez également la bête Grand Jester qui est une figurine qui vous plaît beaucoup puisque vous me demandez souvent d'où elle provient, le truc c'est qu'en fait je l'ai acheté à sa sortie, à l'époque elle m'avait coûté 100 euros et maintenant elle est extrêmement rare donc il faut l'acheter sur eBay et à des prix astronomiques. Et juste derrière vous avez un petit clap donc qui vient du YouTube Space et qu'on m'avait offert et auquel je tiens beaucoup et qui me sert aussi à cacher des livres puisque il y en a toujours partout avec moi. Dans la case d'à côté vous avez tous mes art of à l'arrière vous avez les bonbons de Bertie Crochet qu'on avait mangé avec Betty lors du High School Musical Challenge. Vous avez en haut à gauche la figurine de Belle musicale qui était également sur mon fond YouTube que vous pouvez voir du coup dans la vidéo des secrets du fond YouTube. Et juste là, vous avez donc toute ma collection de Art of Chronicle Books. J'en ai pas mal, mais bon, je pense que je peux faire encore mieux. Et à côté, ce sont des livres qui sont assez anciens et qui sont très ludiques que je vous présenterai sûrement sur un des prochains Disney Books. Et juste en bas, vous avez deux Funko Pop, donc la Funko Pop de Lumière qui est la première que mon amie Lucille m'a offerte, qui est symbolique puisque la Disney Army l'a connue sur les toutes premières vidéos de ma... Chaîne, et juste à côté, vous avez Belle qui est le premier cadeau d'abonnés. Juste ici, je vous présente donc ma collection de chaussures Disney. Euh, qui est là et qui fait joli mais à terme je pense les revendre parce que je me suis un petit peu lassée de la collection, vous avez également des ornaments ir à côté donc en fait ce sont des décorations de Noël en forme de chaussures de princesse et euh, d'oreilles de Mickey, de princesse et de tout un tas d'autres univers, à gauche vous avez également Boula Neige de Cendrillon dont je vous ai parlé justement dans la vidéo des 1000 abonnés et qui a une grande signification pour moi mais je ne pas revenir dessus, en tout cas voilà donc vous avez un aperçu de mes petites chaussures sachant qu'il y en a deux sur mon nouveau fond Youtube du coup et à côté donc vous avez des romans mais qui ne sont pas spécialisés spécialement de Disney et Pixar comme vous pouvez le voir notamment à gauche où il y a toute la série des livres de Harry Potter, juste devant du coup la grande gesteur de Mulan avec Mouchou qui est une édition limitée 3000, l'ornement de Noël que j'avais eu l'année dernière de Quasimodo et Esmeralda qui est là aussi en rupture de stock et vous avez à côté euh, certains de mes livres préférés sachant que je le rappelle il doit y avoir 3 ou 4 épaisseurs de livres à l'arrière donc euh, j'en ai beaucoup plus que ça normalement et d'ailleurs je vous invite en commentaire à me dire s'il y a un livre en particulier de tous ceux que vous avez vu que vous aimeriez que je vous présente dans un prochain Disney Book, ça pourrait être l'occasion pour moi euh, de savoir un petit peu ce que vous aimeriez voir sur la chaîne Voilà, et je termine donc par vous présenter la partie collection de ma bibliothèque donc que j'ai rajouté par-dessus, une partie exclusivement Cendrillon, puisque peut-être que vous le savez, mais à part Belle, j'adore Cendrillon, qui est la princesse je trouve auquel je ressemble le plus maintenant, et donc je vais vous faire un petit descriptif détaillé de tout ce qui se trouve sur cette étagère, je commence par ceci donc qui est le livre du patron de la robe de la mère de Cendrillon, qui est une WDCC, Walt Disney Classic Collection je crois, qui est une figurine et non un livre que je trouve très stylé que j'avais eu il y a très longtemps sur Ebay. Juste en dessous vous avez l'Ornament Shoes, donc la chaussure de Noël de Cendrillon, décoration de Noël de Jack et Gus. Juste en dessous, petit item assez original puisqu'il s'agit de la clé d'ouverture du Disney Store. En effet, si vous faites l'ouverture d'un des Disney Stores normalement on vous offre cette clé. Et juste après vous avez l'Ornament Hats aux couleurs de Cendrillon, juste au-dessus et je sais que c'est une pièce qui vous fait beaucoup rêver puisque je vous l'avais présenté lors du Cap des 1000 abonnés, il s'agit de ma boîte à musique Cendrillon que je trouve magnifique puisque j'adore la robe rose, vous avez le livre fairy tale collection de cendrillon, une gym short de la citrouille de cendrillon que quand vous retournez bah vous avez une autre partie et une décoration de noël avec Jack Gus que j'adore donc ici vous avez euh, ma, ma poupée designer de tremen et cendrillon en robe rose que j'adore mais vraiment que j'adore et juste à côté euh, la gym short de lucifer qui est l'une des dernières pièces que j'ai acheté à la revente 70 ou 80 euros donc plutôt une bonne affaire puisque c'est une figurine qui est là aussi assez rare et qui va très très bien avec la ensemble voilà. voilà ma Pixie Army, c'est tout pour cette vidéo sur ma bibliothèque et mon room tour Disney, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu pour me le faire savoir afin que peut-être je fasse d'autres vidéos, pas de ma maison mais de ma décoration Disney, et n'hésitez pas à rejoindre les rangs de la Pixie Army si ce n'est toujours pas fait, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime, bisous, bisous, bisous